Les mecs. Désolé pour ça, hein, le petit, euh... Gros, y a aucun problème, tranquille. Attends, par contre, je vois tes niveaux 1. T'as jamais joué, Soul non, Si, si, on mais... joue, mais bon, on joue en euh... Un petit moment où vous n'avez pas joué, peut-être, pour les, pour les niveaux. Peut-être un bug, es, tu te vois euh, niveau combien là actuellement 87. Ah, ok, mais c'est ma faute, les gars. Je vous dis de la merde, je, je vous vois niveau 1 tous les deux. Je te vois niveau 1 aussi, hein. Et je, et je doute que tu sois niveau 1. Parle bien, Aaron. <rire> tu l'entends, non, je, je l'entends pas. Mais attends, attends, attends. Là, ça va peut-être euh, peut juste après qu'on saute de l'avion, on va peut-être l'entendre. Des fois, il y a un petit bug. À mon avis, c'est peut-être lui qui bug. Merde, ça recommence à merder. Putain, sa jolie voix, on l'aura pas entendu longtemps, gros. Vas-y, là, les gars, là, on a, on a, on atterrit ouais, là. On... Attends, mais tu l'entends, toi Non, je l'entends pas non plus. Si, on t'entend pas. Ouais. T'as un Nice. Un knock, un knock, euh. et run pour toi. Mort. Ta mère T'es comment suis du clé T'as pas rep encore. Il veut, faire, il veut faire sa première game tranquille. Votre équipe est dans le. T tu le, tu le, le s'il te plaît? Non, ah, je suis pas là. Meurs pas, meurs pas, poulet, t'es le dernier. Tu m'intéresses, toi? Plutôt safe, moi. J'arrive pour Soul Oh merde il a abandonné Vous m'entendez là Eh ouais on t'entend T'as vu le truc qu'on a fait tout à l'heure Bah il s'est remis, il s'est redésactivé tout seul en fait. C'est pas ta faute mec, c'est un jeu de merde. Et du coup bah depuis tout à l'heure j'essayais de le réactiver, je jouais même pas sa merde là, vite ma mère j'ai le seul. T'inquiète, t'inquiète. Là, là Là allez sur le colis les gars, prenez vos armes et après on prend ce bâtiment ensemble. Tenez, regarde, je vous mets un drone pour que tranquille c'est ouais, bon, ouais. c'est bon, j'y vais. Viens, ouais, Rauf. Oui. Ça avance, les gars. On, on déroule le jeu tranquille. Chère, et... Ouais, juste à côté de toi, t'as ouais. Ouais, va. Là, il faudrait tuer le mec qui est sur le bâtiment en train de camper. Il mmh. okay. y en a un qui craque, qui vient d'atterrir sur le bat. Tiens, petit masque à gaz. Mais peut... Je peux rien faire avec un pompe de merde ici, ici Vas-y, les crucifiés C'est des Frenchies en plus, faites-les gueuler Allez, faites-les gueuler, bordel Je te couvre, Harold. Bon, allez okay. Putain À ah, ma bah, gauche, à ah, ma bah, gauche, encore à ah, ma bah, gauche. Autorise. Je te couds, je te couds, là, t'as gagné vingt pas. Allez, ah, comme une pute oh. oh là là là Nice, excellent ils ont dit que je champais un comme une pute, c'est quand même eux qui étaient hors zone. Oh les sacs à merde. Sinon, du coup, Soul, ça va La forme Écoute, euh, ça dit quoi, mon frérot Tu vas bien bah, Impeccable, gros, impeccable. Je vous attendais, je suis grave content de jouer avec vous. La dernière fois que je t'ai vu, c'était euh, fais... au, au truc Eva, ça m'a fait rire, du coup là. Quand j'ai vu le message ben, ouais. d'Eron, ça m'a fait plaisir. Non, non, mais moi je kiffe frérot, je regarde tes vidéos, moi. T'es un amour, plaît. Les... Chaud pour le 15 euh, bien sûr, de ouf. Et d'ailleurs, euh, le 15, euh, si t'es dans le coin, euh, t'es le bienvenu, mon frère Tu sais qu'il y a un monde il où je suis pas loin euh... Il y a un monde où je suis pas loin. Même là. à Marseille, le 18, si t'es là, il y a le dôme. Euh, ah je ah... Jour, moi. Sérieux Par contre, le 18 à Marseille, bah, j'y suis. Hein bah, je suis pas loin. Bah, let's go <rire> Tu sais que moi, je suis de Montpellier à la base, là. Ouais, bah là, j'ai capté quand je regardais tes vidéos, j'ai capté tu petit accent du sud. Ah, le feu, gros. <rire> j'ai capté, j'ai capté. Non, c'est ouais, super, ouais. c'est super. Mais les moi, gars, du coup, c'est. Ouais, merci, ma pouce fait plaisir. Mais du coup, ça joue souvent là mm. Ouais, wow, ah Franchement, t'as vraiment rien. Je euh, joue. John, il joue, c'est un bon joueur. Forcément, euh... je suis un novice. Mais je kiffe. Mais t'es où Ok, les gars, il y a un souterrain sur ce map. Deux mecs, deux skin nukes qui attendent euh, allongés. Trois Ils sont trois. Ok, ils sont trois dans le souterrain. À attendre avec des shotguns en feu. N'y allez surtout pas les okay. gars. Notre argent on va racheter, on va racheter On va racheter un colis, faut qu'on soit bien close tout... ah ah ah ah Je l'ai explosé c'est bon <rire> Vas-y droit dans... T'allais tout aller sous Vas-y sous-titres Ouais bah ouais s'il te plaît ma poule C'est pas un bon gars Merci notre première win ah, là bien vu, ça va là. Pensez à reprendre votre ouais, euh, allez, votre va, ar allez, votre, ar allez, votre arme allez, allez. Derrière nous, derrière nous, en face Ou ouais. ça va Ils nous ont oh bah full de, flank, de, ils nous ont de, full de, flank de, ils, de, Les gars faites moi confiance, on part ouest Go, Go partir ouest les gars on, on, on abandonne, on va les baiser On va les baiser mais après les, les, les. Ils sont derrière nous, ils sont derrière nous ça back. Ah moi, ça m'a allumé derrière Ça m'a allumé dans mon Un knock Les run, je te reprends Ils ont trois, ils ont trois, ils ont trois Allonge-toi, allonge-toi poulet Ah, j'ai remangé des balles, je sais pas où Là-dedans, là-dedans ouais. ouais. Je suis en toi, frérot. Oh merde. J'ai pas de clavier, gros. J'ai la donne, hein. J'ai la donne en vrai. Juste pas de J'en ai plus non plus. Allez, GG, ma poule. belle première game. Allez, les gars! Et le tout en réglant les micros. C'est une story instagram genre euh, en direct là du jeu là J'allais, bah comme tu veux, j'allais mettre le visuel qu'il a partagé sur les réseaux avec le lien Tranquille ouais, êtes... moi je vais faire une petite vidéo Vous êtes trop mignon, ouais. et, et les gars tranquille hein, vous, euh, vous êtes pas obligés hein Avec grand plaisir ah ouais, C'est pas mon plaisir personnel ça, ça a rien à voir avec toi Ah Soul, soul êtes-vous là Ouais ouais Ah super, ouais, super Et en gros, en fait, les gars... à chaque partie là, je dois réactiver le micro, c'est une dinguerie c'est affreux, gros. <rire> C'est super bien d'être ensemble, les gars. Mais quand on a notre colis, après, il faut il faut un peu se séparer. Parce que sinon, tu peux te faire éliminer oh trop bon simplement. Ouais Regarde, hop. Oh. Allez, les gars. Je mets une frappe. Venez. Je, je vais vous acheter trois shotguns. Venez venez sur moi. On va. Oh, non. C'est acheté, les gars. C'est acheté. Il y a le sniper à l'eau. Il va essayer de me tuer. Non, mais... Mourrez pas pour moi les gars. Je suis mort pour toi mec. Non mais... <rire> C'est... On dirait une mauvaise blague. blague <rire> Samy, je te hais. Tiens yeah, Samy. T'es content Samy C'est bien. C'est bien de knock les gens. Tiens, regarde, je tiré dans le genou, dans le pied. Ah. Nice. Ah, c est, c est. ah, putain. je peux te sauver ou pas Soul est-ce que... J'ai récupéré j'en ai un, Il mmh, y mmh. en a un autre sur toi là, Voilà, John, derrière ici là, voilà, tu le vois là. Tu l'exploses Magnifique. L'autre est ici, l'autre est ici. Regarde, il traîne dans l'air, il veut nous baiser. Regarde, hop, il tombe co hey, regarde, comme. une salope, il est parti direction le gaz. Oh les gars, go exploser quand il revient. Ça a essayé de nous bloquer la rotation juste au-dessus. moi, il y a un mec. Derrière moi, derrière moi, il va me tuer. Oh non. Et devant, il m'a tué aussi. On joue bien là, tous ensemble. En tout cas, les gars, ça joue bien. Au-dessus de moi, fils de pute. Je me, 4, 5, 5. je me fais pas sur la montagne ça compte. Tu me frappes. Prends oh ton colis là-bas. Il est safe le... Voilà, je, suis un oh. ouais, je, vois. Euh, je te jure une chose. Je suis dans la merde. Dans la merde. Ouais, il y a une Sur toi, sur me... toi, sur toi. Sors toi. Voilà, sont... mais, mais il y a une autre équipe de de... juste derrière. Oh putain, on... de ah, ah là, tes on l'a my bad Ah oui. Tu Euh... Ça te dit quoi sur toi Ah, ah mais mec en tout, temps, ouais, toi en tout temps, en tout temps, toi veux... en tout temps, en tout temps <rires> J'mets une frappe nice. sur le bat, j'mets une frappe sur le bat Ouais frappe sur le bat, ça, ça peut être super Dans moi dans moi dans moi What Oh le masque, pas ça suis mort, faut pas que tu meurs euh, Soult, t'es le dernier frérot La réalité infecte, c'est pas mal direct Laisse en fait, au moins euh, s'allumer tout tourner Yep. Allez go les gars, on, on, go tomber sur le colis Viens sur Il y a Viens, okay. Et un de vos micros, il est allumé, je crois qu'on entend une de vos conversations, c'est pour vous, je sais pas si c'est important ou pas. Final, tu peux parler là-bas Ah oh, désolé c'est mon chat les gars. Ah t'as gaffe, j'ai pas envie que les gens entendent un truc qu'ils doivent pas entendre On reprend le terrain ensemble Vous me suivez Ouais C'est toi Go Y'a du moins, y'a du monde à toi ouais. Ramazé En bas, rez-de-chaussée Trois mecs Vas-y, j'y vais, j'y vais les gars Des bêtes, On me non On me doit, on me on me bat Non, non, c'est pas c'est bon, ils sont oh, il a mangé un mort Ah ouais mort. Ouais. Je mets une frappe au dessus les gars, pour qu'on soit tranquille. Vas-y là, on va prendre la hauteur les mecs, on commence à grimper. Ouais, ouais. Pardon. Ça, ça vous est tombé. Mort Les mecs, ouais. est-ce que vous êtes prêts à faire le même move que moi Regardez. Prenez votre arme la plus légère, je suis derrière vous. Derrière toi, Saul. Vous mettez là-dessus mmh. et vous, vous plongez, vous aurez le parachute, ok Je couvre, je couvre les gars. Ouais. Vas-y, et là on avance en gardant la hauteur. On prend ouais. la colline Ouais ouais ouais, on garde le, le high ground, on, comme ça on va gagner la game. Là en Là Je l'ai confirmé. T'es Soul, passe-moi ton arme mon ref. Eh bam. Régale-toi. Vas-y, explose-les avec ça. Ah ouais, c'est un bon. <rire> ah t'inquiète pas, t'inquiète pas. Il reste deux squads, vas-y, pète-les avec deux moi. T'es sûr de toi Vas-y, ouais, je, je ouais. le fais bouger, prends ta ligne. Soul, soul, vise, explose-le le mec. Ouais, explose-le, explose-le, il va sortir, il va sortir. Voilà. Ah il tombe, tombe tente, je tente, tente. Je tente, tente, il tombe, il tombe, il tombe, il tombe, il tombe, il tombe Deux mecs en l'air, parachute Encore un, il décroche, il décroche pour toi Soul, explose-le On retape par la gauche, go, go full gauche les gars oh Je suis knock Attends, toi toi Je vous le ping, je vous le ping les gars, c'est le dernier normalement. Allez les mecs On est craque On est craque Deux games de win Oh là là Bien joué les gars, bien joué, super game. 34 kills les gars, c'est beau, c'est beau. Ouais, non, pas... ça, non, tu sais pourquoi Parce qu'on a, a enlevé le crossplay ça cest dire y a des mecs souris euh, qui sont très très chauds. Ça fait ouais. pas le même niveau. Bah ouais, je sais, bah... bah... Dans le chat. Mais ah, rare, oui, semaine oui. pro, on se remet une session si vous voulez, les gars. Avec... Bah, continue, ouais, je suis chaud Vas-y, mais feu, feu. Ouais, je... C'est une belle ouais, soirée, ouais, ma foule. Ouais, on se passe sur Insta, là, pour, euh, pour, ça, pour Marseille et tout. Allez, carrément, carré. bon Bisous, les gars Choo-choo